bonsoir à toutes bonsoir à toutes donc nous sommes le jeudi 14 janvier 2021 donc déjà je vous souhaite pour tous ceux qui vivent dans le royaume de france un bon couvre-feu et, et, et peut-être un, un, un futur joyeux confinement 2021 et nous 1001 et, et nous et eh bien on continue on continue nos, nos jeudis d'alil donc c'est pour donner un petit bonjour sur la page des milliers et un jeudi pour allier ses amis, voilà, pour essayer de, de faire en sorte qu'ils retrouvent leur liberté de circulation, leur liberté d'expression. Voilà, alors euh, nous, ben, on est là à, de 18h à 20h, euh, non, de 18h à 19h, comme, tout, euh, comme tous les jeudis, mais avant on y était de 19h à 20h, parce qu'il n'y avait pas le couvre-feu, et là maintenant comme le couvre-feu est à 20h, on est là de 18h à 19h. Voilà, donc euh, malheureusement nos amis sont toujours euh, en prison. Euh, on espère que la, la grâce et le fait que leur peine ait été commuée en 10 ans de prison nous permettra de les, de les voir euh, enfin libres au plus tard en 2022 vu que dans le cas d'Ali cela fait maintenant 9 ans qu'il est en prison. Donc récemment sa mère a eu de, de ses nouvelles donc voilà, donc, euh, il est en relativement bonne santé, euh, comme on peut l'être quand on est en prison. Et surtout, ce qui, est, euh, euh, et ce qui montre sa force de caractère, après 9 ans euh, d'enfermement, euh, alors qu'il est complètement innocent de ce dont on l'accuse, eh bien il garde un moral, euh, il garde un moral très fort, et euh, on lui dit euh, bravo, parce que moi je dis euh, à son âge, euh, être en prison depuis 9 années, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. On le voit bien, beaucoup de Françaises et de Français sont déprimés parce que ben, ça ne fait qu'une petite année euh, qu'on les confine, qu'on leur met des, du, du couvre-feu. Qu'ils imaginent s'ils étaient dans une cellule en Arabie Saoudite, s'ils avaient, avaient été torturés par deux fois, s'ils avaient passé euh, presque 7 ans et demi à 8 ans dans le couloir de la mort, euh, quelle serait leur morale Est-ce qu'ils auraient un moral aussi fort que celui d'Ali Et de lecture et de télévision, et etc. Alors, justement, moi je tiens à vous dire, ne déprimez pas, parce que euh, c'est ce, ce que veut ce gouvernement, qui n'a plus la main sur rien. D'ailleurs, on le voit, euh, le petit Cron et la Brigitte, ils ont attrapé le Covid, donc ce qui prouve qu'ils ne respectent pas euh, les mesures qu'ils imposent euh, aux autres. Et donc, euh, à partir de là, nous, on respecte, on porte notre masque. Comme on le dit, c'est un masque, c'est pas un baillon. On continue à s'exprimer. Euh, on respecte le couvre-feu alors qu'on peut en penser ce que l'on veut. Mais l'idée est là, c'est qu'il y a quand même une pandémie. Et euh, pour les personnes aussi qui s'inquiètent de ce qui se passe aux États-Unis, je tiens à les rassurer tout de suite. Euh, D'habitude, quand un empire euh, s'effondre, quand il est sur la fin, eh bien, on a toujours ce genre, euh, genre d'événement. Euh, ça n'a rien d'étonnant, mais qu'il se rassure L'administration américaine, elle, n'a pas changé. Elle est toujours euh, néocolonialiste, elle est toujours euh, militariste euh, et elle est toujours euh, capitaliste. Donc euh, rien n'a changé. Et on a, on a euh, aux États-Unis d'Amérique, donc en Amérique du Nord, on a le plus vieux prisonnier politique du monde, 42 ans euh, d'incarcération, pour Léonard Pelletier. Pour Léonard Pelletier. Euh, et donc Léonard Pelletier, euh, c'est important d'en parler parce que euh, là, tout le monde parle de Biden, tout le monde parle de Trump, personne ne parle de Léonard Pelletier. Et justement, ce sera l'occasion de demander à Joe Biden euh, comme premier geste, à le 20 janvier, au moment où il va y avoir la passation de pouvoir, d'annoncer la libération de Léonard Pelletier. Il en a besoin, il est extrêmement malade et il aimerait euh, mourir parmi les siens. Voilà, eh bien, je vous dis euh, à jeudi prochain parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, tous les jeudis, Place de la République, et si on est reconfiné, eh vous nous retrouverez sur la page et un jeudi. Je te remercie Marc et je te dis ben, euh, à jeudi prochain. Et puis pour nous, malheureusement, on n'a pas pu faire notre émission euh, Radar 122. Euh, parce que Marc a, a des contraintes au travail euh, extrêmement difficiles actuellement. Euh, donc il a été libéré trop tard. Il est arrivé, ce n'était pas la peine. Il était 18h30, donc euh, on ne pouvait pas lancer notre émission. Donc, on, et on l'a reporté à ce samedi... Euh, de 18 à 19h, toujours pour qu'on puisse respecter le couvre-feu. Et donc, on ne va pas la faire en conserve. On va se retrouver quelque part. Alors, on ne sait pas. Peut-être chez notre ami Marc ou peut-être chez, chez Pierre ou peut-être en extérieur. Nous verrons. Ce sera selon la météo. Mais de toute manière, cette émission est reportée à samedi prochain. Donc, ben, on est le 14, 15, 16, le 17. Euh, samedi 17 de 18h à 19h, émission Radar 122. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. C'est bon